Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman, content de vous voir aujourd'hui, grosse vidéo. On va parler un petit peu euh, des Pays-Bas, Amsterdam. On va parler un petit peu du Canada avec euh, Canopy. Euh, mais on va y aller avec la dégustation numéro 25, le Purple Ace. Le joint est roulé. Et euh, je voulais remercier euh, les quatre boys, euh, Thomas, Olivier, Antoine et Charlot, 4 euh, Boys qui m'ont envoyé six variétés de cannabis, vraiment de la belle qualité, du haut de gamme. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pour être vraiment critique, le gars, pour vraiment chialer, mais le cannabis que vous m'avez envoyé, il est vraiment, vraiment de qualité. Euh, ça sent tricon. J'ai vraiment rien à dire. Mais là, c'est juste pour vraiment être vraiment pointilleux. Puis je veux vraiment le décortiquer euh, les variétés que vous m'avez envoyées. Mais j'ai rien à dire. M'avaient envoyé 6 cannabis dans des ziplocs comme ça. Je les ai tous ouverts, je les ai tous regardés, sentis. J'ai rien à dire, les gars. Mais c'est juste pour peut-être là euh, trouver peut-être quel cannabis entre vous là, que j'aime le plus. C'est juste pour être vraiment pointilleux, les boys. Mais je vous en remercie beaucoup. J'ai regardé ça avec ma loupe, les gars euh, et les filles. Le purple Ace qu'ils m'ont envoyé, il y avait un petit peu de fleurs, feuilles séchées. Des sugar leaves, un petit peu moins bien trimé, Un petit peu moins de tricônes. Mais cannabis, vraiment très bien. J'ai rien à dire. Mais le couche-couche, était -couche, de meilleure qualité. On va allumer ça. Un sativa euh, que Jimi Hendrix aimait beaucoup. Euh, créatif. On me dit là, sur les flics que c'est vraiment euh, excellent pour euh, justement là, être créatif, penser. Euh, les artistes. Un petit goût sucré, terreux, euh, avec une petite note de... de berry, c'est des... Euh, fruits des champs. Avec une petite note d'épicé. Donc, sucré, terreux, épicé, fruité, finalement, avec... Euh, mais ben moi, je l'ai euh, respiré, les boys. Et puis, euh, petit goût de haze, un hein, petit peu, je trouve, là, de citron. Pourtant, c'est pas vraiment écrit ici. c'est pas écrit du tout, dans le fond. Euh, citron. Euh... Si je regarde sur un autre site. Tropical. Goût tropical. Odeur parfum tropical Parfait les boys. Un joint qui donne un buzz célébral, donc moins dans le corps, plus dans la tête, plus dans l'esprit. Ça bouge un petit peu à Amsterdam, aux Pays-Bas, euh, le pays où est-ce que les coffee shops. Hein? Les coffee shops, c'est un endroit où on peut acheter du cannabis dans un menu. Dimanche dernier, 18h, ils ont été obligés de fermer. Donc, le gouvernement a ordonné de la fermeture des coffee shops pour une période indéterminée. Il y avait des files d'attente dans tous les coffee shops. Et puis, on est vraiment chanceux au Québec. Là-bas, seulement 5 grammes de cannabis euh, qu'ils ont le droit d'acheter. Ici, on a le droit à 30. Et puis, à la maison au Québec, on a le droit à 150 grammes. Euh, C'était écrit dans l'article que les autorités des Pays-Bas d'Amsterdam étaient vraiment au courant. Que les gens allaient voir le marché noir là, pour avoir des plus grosses quantités. Donc, euh, c'est 5 grammes depuis 1976. Euh, citron et puis Pinène. Euh, Pinène, c'est boisé. Mais vraiment citron. Euh, le goût du Haze. C'est dur et difficile. Euh, si j'ai à choisir entre le Purple Haze et le Couche-Couche, je voyais avec le couche-couche, même si je ne tripe pas dessus, il y a quand même un petit goût gazi, même si ce pas mon préféré. Euh, je voyais avec le hybride Indica avant le Sativa, parce que c'est quand même des goûts que j'aime tous les deux quand même très bien. Si j'avais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas aimé le goût du couche-couche, j'aurais été avec celui-là. Mais entre les deux présentement, je voyais avec le couche-couche. Au Canada, Canopy, euh, Canopy, on connaît Canopy, ils ont un peu d'espace à la SQDC avec leurs produits Tweed, Houseplant, quelques marques de commerce là, que, que Canopy euh, ont développé. Euh, mais dans les autres provinces, c'est un peu différent. Comme on sait, en Ontario, en Ontario le site Internet, euh, Cannabis Store, ça, ça appartient au gouvernement de l'Ontario. Mais... Les boutiques en place, les détaillants, euh, ça c'est des gens comme vous et moi euh, qui ont gagné à la loterie. Le gouvernement a mis euh, tous les gens là, dans, dans, dans, dans, dans le bucket, Ils ont pris un nom au hasard là, pour euh, savoir si tu si étais le gagnant pour pouvoir t'ouvrir une boutique. Canopy ont ouvert leur propre boutique aussi. Euh, je ne sais pas si eux, vu que c'était des producteurs, qu'il y avait. Le droit d'ouvrir une boutique. Mais Canopy ont fermé leur boutique. Mardi qui s'en vient. Ils ont pas fermé leur boutique. Ils vont les fermer. Non, on est mardi. Donc, ils ont fermé ça aujourd'hui à 6 h le soir. Euh, donc, imaginez les ventes de Canopy. Ça, ils vont réduire. Euh, ça va vraiment mal dans l'industrie du cannabis. Écoutez, vous, vous rentrez à la SQDC. Vous voyez les produits sur les tablettes. Mais les compagnies à la bourse, ça va mal. Ils vont toutes faire faillite. Exo, 65 sous. L'action. Exo, ça coûte 65 sous, un action. Oh, et 65 sous. Non, je sais, je sais, je sais. Non, non je sais que la semaine passée, c'était une 20. Je sais, je sais. Je sais. Là, c'est 65 sous. Pourquoi? Ils n'ont pas fait le rapport financier. Ils sont en retard. Ouais, mais donné. Ouais, mais c'est à cause que je suis pas prêt. C'est à cause que tu fasses tes impôts. Ouais, mais à... j'ai pas fini, là. Euh, manque des chiffres. Pas fini. Là, tu me mis sur tabarnak. Fait que le monde, a dit, regarde, euh, tu n'es pas sérieux, J'en veux plus de ta compagnie, man. Veux... donne mon 500$. Je vais mettre mon 500$ dans une autre compagnie. Mais on sait très bien qu'avec euh, le virus qui court à travers le monde, euh, le marché boursier au complet va très mal. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment une compagnie meilleure que d'autres en ce moment. J'imagine que oui, c'est sûr que oui, de n'avoir des, des, des compagnies meilleures que d'autres. Donc, euh, mais, mais, mais pour ce qui est du marché boursier, ça va très mal. Euh, Canopy, ils ont plus de cannabis dans les boutiques, dans le sens que c'est fermé euh, parce qu'ils veulent pas contaminer les employés euh, ils disent qu'ils protègent les employés, la, la population. Donc, je ne sais pas si les autres compagnies, on sait qu'Aurora ont aussi des magasins euh, avec des locaux. Aurora ont des, des, des, des, des magasins à, à surface, comme on dit. Euh, C'est n'est pas drôle, le virus. C'est pour ça là, que Whitman nous a averti d'aller faire vos provisions à la SQDC. Tous les, toutes les provinces, les ventes ont augmenté. Euh, on ne pense pas qu'il y ait de pénurie, mais euh, on sait que ça ne va pas nécessairement sauver les compagnies parce que les ventes ont augmenté. Il euh, faudrait vraiment que les ventes augmentent euh, plus qu'exponentielles. Qu il faudrait qu'il y ait plus de réseaux, euh, un système de, de réseaux de vente comme l'insulé. Il ait, faudrait qu'il y ait plus de points de vente. Donc, euh, c'est ce que je vous disais, euh, Exo, 65 sous l'action, Aurora, 1 dollar et 1 sous, Emerald Health, Thérapeutique, 16 sous, et Canopy, 14 et 58. Donc, on regarde ça aller, euh, c'est pas évident, c'est pas évident. On ne sait plus trop quoi faire, euh, l'isolement les boys, l'isolement. Euh, le gouvernement Legault, hein, euh, vous a lancé un message les boys, puis j'appuie je, je, son message les gars, j'appuie le message de M. Legault. Euh, il paraîtrait là, que ça se pourrait qu'il y ait un peu les boys, les girls, là, que on se tienne un peu trop ensemble, faudrait vraiment... Euh, il faut vraiment se séparer, s'éloigner, il faudrait peut-être reporter les parties. Sérieux, c est, c est euh, vous le voyez, les magasins ferment, les boutiques, c'est plus que sérieux, c'est vraiment réel. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, le, le monde se, se bat pour du papier de toilette. Euh, on regarde dans les autres pays, hein, on regarde le bord de la clôture, euh, en Chine, on ne sait pas quest ce qui se passe, hein? on n'a peut-être pas toute la vérité, mais l'Italie, euh, c'est du sérieux, euh, c'est vraiment sérieux. Donc, ce que le gouvernement, le go, aimerait vraiment, c'est qu'il n'y ait plus de rassemblement, okay? qu'on qu reste un petit peu chacun chez soi, les boys. Puis, euh, le joint, on ne se le passe plus parce qu'on le fume tout seul. Euh, c'est un petit peu grave est, qu est ce qui se passe, puis. On n'a jamais vécu ça, vous comprenez? On a vécu ça vraiment dans, dans 1918, je crois, là. C'est à une autre époque, vous comprenez? À chaque jour, ça évolue. Euh, écoutez, les écoles sont fermées, là. Ils fermeraient pas les écoles pour rien. Il euh, y a des mesures qui ont été placées, là, mises en place, euh, qui, qui, qui font vraiment mal à l'économie. Ce n'est pas l'économie qui est importante, c'est vraiment la santé. Mais vu qu'ils font des choses qui, qui, qui vont vraiment maganer l'économie, c'est vraiment parce qu'ils ils veulent protéger la santé, tu comprends? Donc, je vais le répéter une dernière fois. J'appuie Lego, go. J'essaie de faire passer le message avec le gouvernement, Lego, les boys, pour ne pour, pour plus faire de rassemblement. Euh, que, que les gangs, hein, on va s'appeler, prendre un break, là, euh, que ce soit deux semaines, un mois, euh, en autant qu'on est sur notre cannabis, les boys, euh, les girls, euh, on fume son joint, on s'appelle, on est sur le, les réseaux sociaux, on jase là-dessus. Mais il paraîtrait que c'est pas tout le monde qui a compris le message. Euh, pourtant, me ça, semble ça commence à être clair, les gens portent des masques, on n'est pas vraiment habitué à ça. Euh, c'est du sérieux les boys, c'est du sérieux. Donnez-moi un pouce. Donnez-moi un pouce. Euh, vraiment, merci aux quatre gars. là, Charlot, Thomas, Olivier, Antoine. Merci vraiment pour le Purple Ace. Euh, très bon. Il est très bon goût. J'ai rien à dire. Euh, c'est un Ace pour ceux qui aiment les, les, le goût de Ace. Ça goûte un petit peu le citron. là. Euh, c'est en plein ça que j'ai. Donc, EXO, 65 sous. Écoutez les boys, euh, c'est EXO qui va partir en premier. Zenabis, ils ont fait le ménage, ils ont vendu... Euh, ils vendent leur équipement. Ils ont commencé à vendre de l'équipement. Ils ont réduit les employés. Et puis, euh, ils veulent être rentables. Euh, ils ne sont pas morts. Ils sont pas morts. Euh, l'action, elle a monté, l'action, elle a monté, elle a fermé à 7 sous. Mais il n'y a pas beaucoup de transactions, les boys, comprenez? Il euh, n'y a pas beaucoup de transactions, là. Euh, C'est pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de vo volatilité, comprenez? Euh, Ce n'est pas tout le monde qui veut le payer 7 sous. Puis, c'est pas tout le monde qui veut vendre 7 sous, vous comprenez? Les gens, ils veulent vendre le plus cher possible. Donc, euh, il étire le temps, d'après moi, Zenabis. D'après moi, ça tire le temps. Je pense pas que Zenabis va être là l'année prochaine. Euh, Emerald L, thérapeutique, euh, c'est arrivé de nulle part. 16 sous. C'est pas... Euh, c'est pas la grosse affaire. Euh... Quand on rentre à SQDC, est-ce qu'on se dit, hey, moi là, il y a eu du Emerald L thérapeutique. Moi, je veux du Emerald L thérapeutique. Non, non, il n'y a pas personne qui va se battre pour ça. Euh... Si ça disparaît, on, on s'en souviendra même plus. Euh... Zenabis, ils ont frappé fort. Ils ont frappé fort avec le Ultra Sour avec le Daytime CBD. Quand même Zenabis, euh, ils ont bien aimé, euh, le monde a bien aimé le re à 15, 16, 17 c'est un peu dommage, il était quand même, euh, Zenabis, on va s'en rappeler avec les produits de Namasté, hein, le Daytime CBD, comme j'ai dit, le Ultra Sour, quand il est rentré, là, tout le monde le voulait, euh, il était quand même assez populaire. seul l'avenir va nous le dire euh, j'ai l'impression que ça va juste commencer hein, cette affaire-là, le virus là, ça. pas sûr que dans deux semaines là, euh, les aéroports vont réouvrir puis tout va recommencer comme avant euh, faites attention à vous autres les boys euh, donnez-moi un pouce on va se voir très bientôt dans une prochaine vidéo allez sur mon Instagram Patreon, achetez-moi un t-shirt les boys, encouragez-moi, il ne m'en reste pas beaucoup des t-shirts Merci. Ciao.